Alors sur Dusty Love, euh, au niveau de la partition, euh, le petit encart jaune en haut à droite explique un peu le, le principe. Je t'ai noté ça comme des grilles d'accord. Euh, trois notes à jouer à chaque fois. Alors, en général, c'est trois cordes séparées, mais tu peux avoir des endroits comme ici. où, quand je t'ai mis en jaune ici, tu vas, avoir, tu vas jouer deux fois la même corde. Une fois cette position-là, puis cette position-là. Donc si je te le fais tranquillement... on ne pas trop faire d'erreur parce que je ne vais pas trop dans les doigts. Donc tu fais bien attention. Le nombre qui est marqué au-dessus de chaque mesure, c'est le nombre de temps. Euh, voilà, donc si je te fais ça du début. 4, 5, 6, 7, 8, le chant. La tension, c'est que 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Là, ils seront. Celui. Ouais. Pardon. S'il t'embête un petit peu celui-là, parce qu'il est un, un petit peu compliqué à enchaîner, euh, tu peux faire 4 sur celui-là. Si ça te simplifie la vie, il n'y a pas de souci. Euh, après ça reprend pareil <musique> Mais quatre fois, puis cette position là avec un petit barré, un petit barré ici. Da, da, da, da, da, da, da. Alors attention là c'est là où c'est un peu particulier où tu joues plusieurs fois la même corde, euh, voilà as ta corde aiguë qui est jouée deux fois, une fois ici, deuxième fois pareil. Da, da, da, da, da, da, da. la même chose mais tu vas jouer que deux fois, deux fois celui-là, deux fois celui-là, ensuite, quatre fois, trois, quatre, deux, trois, quatre, attention, donc quatrième case ici, trois, quatre, tu décales juste l'index, et puis ça reprend petite variante ici Attention, un doigt être un peu différent ici, parce que tu as les deux cordes là qui sont proches, plus la corde aiguë. Euh, Celui-là, est plus facile à jouer avec pouce, index et annulaire. Du coup. Et il est joué… Je suis, ah oui, je suis 4 fois. Et puis, on revient au dernier… 3, 4, 5, 6, 7… 8 et on enchaîne sur le refrain donc au signe hein, le segno pas oublié là quand j'ai ce ds ici ça veut dire on va au signe cette espèce de s tordu hein, tout est marqué là euh, donc voilà là on reprenait le refrain Etc. Et euh, la deuxième fois, le stop, ça sera l'arrêt final en fait. Là où on s'est arrêté pour repartir, ben on repart pas. Voilà pour la guitare sur euh, Dusty Love. J'espère que c'est clair. N'hésite pas, si tu as des questions, on voit ça à la répète.